Eh bien, salut à tous et puis à toutes, c'est... <coughs> Coco <rire> Salut tout le monde, c'est Nakidou, et bienvenue dans cette vidéo sur Monster Hunter Rise Sunbreak. <rire> non, je rigole parce que... Est-ce que je vous l'avais pas dit, par hasard Est-ce que je vous l'avais pas dit il y a un an Ouais, peut-être que Sunrise, euh, je ferais des streams dessus. Mais ben voilà, chose faite Voilà, je... J'ai pris une capture card et euh, je suis en mode, euh, j'ai envie de rejoindre Monster Hunter. Sunbreak me donne envie de rejoindre Monster Hunter, ça fait plus d'une semaine que le jeu est sorti. Et... Euh... Et je m'amuse Enfin <rire> Je m'amuse sur le jeu, là je suis contre un... Je, on, va, on va se lancer une case, allez voir, je suis contre un... Oula, c'est même pas là. Je suis contre un fucking euh, gross arras euh, de ranger qui me euh, casse les mirettes. Voilà le petit monsieur là. C'est le, le seul, pour l'instant, qui m'a euh, qui m'a autant laté la Ghouls. Euh, on va aller manger un petit truc euh, avant de se lancer là-dedans, puis après on va voir si j'ai euh, les items adéquats. On va Oh, il était mon mimi. Ah non, mais ça, je trouve ça terrible. On passe de Monster Hunter World à des dangos. Alors les animations sont cool, hein, je dis pas mais euh, ça donne moins la pêche quoi ça donne moins envie d'aller chasser en se disant qu'on va bouffer que du sucre quoi mais c'est mignon c'est ouais merci miam miam oh avec un petit thé char là donc oui vous hein, vous fiez pas à mon armure c'est bien évidemment un hein, set euh, déguisement hein, c'est pas euh... c'est pas l'armure que je joue je vais vous montrer un petit peu, euh, un petit peu mon set. Alors, comment on fait euh... Équipement Donc voilà, hein, même les armures, elles sont, <rire> elles sont pas améliorées <rire> Genre, euh, là, on a du euh, 70, 74, 74, euh, 60, 68. Euh, C'est un set qui est fait pour les armes qui se chargent. Euh... C'est-à-dire qu'on a... on a, Comment est-ce que je peux vous montrer Voilà On a euh, Maître Dun qui booste le critique, on a euh, Berserker... Euh, j'ai de la concentration normalement, ouais, pour augmenter euh, la charge. Bon, c'est pas folichon, mais mais jusque-là, ça m'a pas trop posé de problème. Sauf que ma défense n'est pas assez haute. Bien sûr, j'ai des sphères d'armure hein, pour améliorer... Euh, pour améliorer mon, mon armure et éviter de me faire one-shot. Mais je suis en mode, bon, il faut aussi se créer un peu du challenge. J'ai tout ce qu'il me faut. Bon, ça, j'avoue que ça, ça me sert à. Mais Ça, ça me sert à rien. Et ça non plus. Ça non plus. Ça oui. Ouais. Bon. On se lance. Écoutez. Et on voit si je me fais péter la gueule ou not Impatient de voir comment ça va se dérouler. Est-ce que j'ai bien lancé l'audio Ça fait longtemps que j'ai pas repris. Euh... Ah l'audio est lancé Bien Alors c'est parti Donc oui, Monster Hunter Sunbreak, bah pour l'instant c'est pas. Euh... Je suis pas déçu. Je suis impatient d'affronter le Gormagala, je vous, vous cache pas que j'ai envie de me faire son armure. Euh, mais que j'ai surtout envie de l'affronter parce que déjà que dans 4 rues il avait un. Il avait un gameplay qui était très agréable euh, à jouer. Enfin à jouer, à affronter. Là pour le coup, ça donne vraiment envie dans, dans Sunrise. Puis les spinas aussi, hein, ils donnent envie. Euh... Globalement, ils donnent tous envie. Bon, alors voilà le petit salopio. Ok, j'ai pas réussi l'évasion. Alors, quand il est pas énervé, en général ça va. C'est la suite qui est un peu catastrophique. Attends, mais je le frappe pas là. Euh, ça y est, j'ai plus d'endurance. Non. Waouh, wow, wow, Ok, là il va, ok. Je vous avoue qu'il se passe beaucoup de trucs dans ce nouveau MH et que du coup, euh, il y a des moments où les animations, je suis un peu en mode... Eh, Qu'est-ce qui se passe sur l'écran Il va pas tarder à se vénère je pense. Super, j'ai pas réussi à lui mettre un seul coup. J'aurais dû prendre un autre euh, filet, un sec, parce que là avec deux. Ça ah va, ben, on, on l'a pour l'instant, je hein. <rire> suis bien pour l'instant, parce qu'après, voilà, <rire> là, je vais me faire casser la gueule. Et normalement, il devrait pas tarder à s'enfuir. Bon, là, il va faire son petit lazoul, comme ça, là, je suis hors de portée, donc c'est bon. Super, j'ai quand ma potion. Ok, voilà, et là, quand il a ça, j'ai peur, parce que je peux me faire one shot. <rire> voilà pourquoi. Alors, je sais pourtant hein, qu'il faut frapper dans ses armes parce que c'est là où ça lui fait plus de dégâts, mais euh, j'avoue que... Ah, voilà C'est ce coup-là ce coup qui one-shot, littéralement oh, oh, oh, oh, oh Ok, on survit. Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je baisse le gain parce que j'ai tendance à crier quand euh, j'affronte ce monstre. Et du coup, euh, c'est tout saturé et on comprend rien du tout. Et quand c'est tout saturé, le son est dégueulasse. Aïe aïe aïe. J'ai pris du temps aussi à comprendre son moveset. Hein. Genre, euh, avant ça allait, quand il était en plus et machin, mais alors là, euh... ok, il s'enfuit. Après, j'ai une astuce aussi. Non, je vais pas voir. Euh, c'est que les pièges, ça retire ses armes. Donc en théorie. Attends, il, il est où Ah, il est en bas euh, Parce que du coup, en théorie, euh, si je pose un piège, ça retire ses armes et du coup, j'ai le temps de le tabasser. Je suis venu te tabasser. Ok. Ok, c'était une mauvaise idée. On va faire ce que j'ai dit, d'accord On va poser ce piège-là. Je viens de recevoir un message, ça m'a perturbé. Hop Allez, voilà, bah, tombe dedans Non mais non, je voulais changer de style Oh, le temps que je perds Oh là là là là Ça y est, est, il, est il est redevenu normal, donc là, je peux bourriner un peu. Je vais pas prendre autant de dégâts que... ...que s'il était énervé. Je peux encore mais pas cher euh, Tac, tac, tac, on va faire ça. Hop là, comme ça, il tombe. Il va frapper, je sais pas esquiver. Le truc, c'est que je je sais pas du tout esquiver, c'est... Il y a plein de monstres, c'est simple Mais alors, lui Après, vous me direz, mais quelle idée de vouloir faire un ghostarag aussi, hein. Il y avait plein d'autres monstres possibles. Oula, oula, oula Bon allez, on va pas perdre de temps. Là, il va aller sur... Hop Super, il s'énerve. Je suis pas en position favorable. Pour la sainte et bonne raison que... J'ai pas eu le temps de... Mais genre, il peut réorienter quoi. Comme... Ah il a réorienté au dernier commande, quand même, c'est de la triche ah non, je suis un salopio. Ouais, je je, je crame toutes mes potions parce que j'ai pas envie de mourir. Alors C'est parti Affronte-moi Grosse Araxe Là, il va me faire une grosse tatane. Le truc, c'est que lorsqu'il me fonce dessus. Lorsqu'il me fonce dessus pour faire son coup un peu en ciseaux inversé là. Euh, ça, vraiment, c'est. ça one-shot et il peut le faire plusieurs fois d'affilée. Voilà, c'est. Non, c'est pas celui-là. Et là, vous voyez, par rapport à mon armure, etc., la vie que j'ai, euh, bah, j'ai même pas assez pour me dire que je suis safe, quoi. Là, je me prends un coup, normalement. Je... Enfin, je me prends un gros coup, je meurs. J'espère qu'on n'entendra pas euh, marteler mes touches. Il euh... faudrait que, je... à mon avis, si je baisse, euh... si je baisse le gain, on n'entendra même pas mes touches. Et je serai plus tranquille. Ok, nice, il est stun ah, ah, C'est le moment Des démoniaque maniaques. Oh, les gros... Des gros chiffres Non, ils sont pas très gros, mes chiffres. Mais, pour une arme qui n'est pas améliorée rangée, c'est pas mal. Faut que je retire la fouille. yo. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Voilà, c'est ce coup-là Heureusement <rire> qu'il n'y avait pas de lame sur l'arme L'arme Ok Vous avez vu hein, j'ai sorti le piège en mode « Ah oh, si je sors le piège, ça va retirer ses armes et tout !» Oula là, je rebondis là Ah oui, je rebondis. Oh, oh ok. Non, je suis bête. Genre, je l'ai fait et je me suis mis à sauter, genre... Hop là. On va mettre de l'armement, même si c'est pas terrible parce que là, il est redevenu normal. Non, faut que j'aiguise. Je gride, je gride, il faut que j'aiguise là, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'attends je, je galère à le toucher. Bon, en même temps il s'enfuit donc bon, allez hop, on va aiguiser. Et là en vidéo ça se passe bien là pour le coup, j'ai du mal à comprendre. Normalement je me serais fait péter à la gueule. Bon je dis ça, je vais me faire karma. Oh non, pas dans cette zone-là parce qu'elle est toute petite en plus celle-là. Elle est toute petite Ouais, je la déteste. Ok... Ok, on a pété une de ces parties. Allez, une deuxième <rire> Je reviens plus fort que jamais Ok, il bave Nice Non, je vais me faire frapper. Bon, en plus, je dash vers lui, quoi, je suis un malade. Euh... Ah non, le Vital Sect, il est là Ah <rire> Ok. Nice On lui a pété la tronche aussi, c'est cool. Ok, on va essayer de changer de style. Hop là, on esquive. Non, c'est sera le grésil, là, faut que je parte. Voilà, après je me méfie parce que là, dès que je me prends un coup, j'ai envie de me casser pour ne pas mourir. Oh, c'est bon, tu vas bien? Ok. Juste pour repasser en full, on va retirer. Dommage que je puisse pas toucher son, son épaule parce que j'aurais fait un max de dégâts. Ok c'est pas mal. Je gride, je gride, je gride oh, oh je vais me prendre un coup, j'ai pas aimé oh, oh, oh, oh. Non c'est bon. Oh oh oh oh, oh. C'est que ce coin s'isola et il peut le faire plusieurs fois Ah <rire> ça va, ça fait trois fois que je me fais euh... Ça fait trois fois que je me fais focus Eh oh On va se calmer Faut que je recharge ma foule... Faut que je fasse attention... Ok, il s'est fait... Stunned... Euh, c'est pas stun, je sais plus le mot exact, ok, je suis désolé Je suis désolé Ok. Watch Oula, j'en ai mis trop Je fais le dernier combo, puis après faut que je lâche. Et que j'aille me soigner. Faut que j'aille me soigner, faut que j'arrête de frapper, faut que j'aille me soigner! Ok. C'est qu'un petit morceau de blé. Ouais j'avoue je cherche un petit peu. Ok. Oh ça la grande sel. Nice bah écoutez ça se passe plutôt bien là. On n'est pas bien. Allez on va manger une petite... J'ai déjà ma ration. Ce que je vais les faire c'est... Aiguisez. Et... Avec des rames au bras ah Tu pensais pouvoir m'échapper Oula, je me suis pris une vilaine tatane. Faut que j'esquive. Faut que j'attention Oh là là. Yosh Yosh Heureusement il est pas énervé, du coup c'est que deux fois. On esquive. On rego. Il faut que je repasse... Oulala, là là, je prends des grosses tatanes quand même. Oh oh c'est bon, il n'y a pas la range. Il n'y a pas tardé à se réénerver, je pense. C'était dangereux ce que j'ai fait. <rire> ok. Bon, j'ai pas réussi à le toucher. Mais non, je me suis retourné. Oh. Voilà. Là, c'est un peu le moment où je me prends plein de tatanes et où je peux pas trop réagir. Ok, ça va le hit. poche Enfin, le hit, c'est pas mon terme. Entre autres, ça l'interrompt dans ce qu'il fait, quoi. C'est pas stun non plus, parce que stun, c'est quand il s'est le... littéralement paralysé WAAAH Ouh <rire> Encore une fois, comme la zone est petite, je fais vraiment un peu... C'est vraiment pas avantageux. Euh, wow, wow, wow, wow, On va prendre le filoptère. hush C'est ch... parti Oh non J'ai pas vu l'animation Si, je l'ai vu. C'est... C'est faux. Je l'ai vu, mais... Je n'ai pas réfléchi. <rire> bon. On va partir, donc voilà. Donc là, ça fait une mort. Et généralement, quand je meurs une fois... Après, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment la, la virée aux enfers totale. Euh, Est-ce qu'il me reste encore des petites potions Oui. On va même en reprendre là-dedans, hein, parce que... Ne sait-on jamais On n'est jamais trop prudents Hop là J'ai dit Avec mon petit chien. Let's go Bon alors vous allez me dire que je suis un salopard hein, parce que là il y a une hibou chouette ou je sais pas quoi mais euh, je suis un peu en mode balester caché écoute... Euh... Elle est juste là là, voilà. Oh je suis énervé moi aussi là tu vois Ok d'accord. Oh non, c'est ça qui one shot Non, là, il va faire son truc comme tout à l'heure Voilà, C'est ça qui m'a one shot, et j'étais en mode, qu'est-ce qu'il fait, là Donc, comme je l'ai dit, je sais très bien que je pose un piège. Mais non, il a retiré ses bras Mais je l'ai mis exprès pour Bon. Qu'est-ce qu'il se passe là Je suis où Je suis dans ses fesses <rire> Ok, hop là, on est full life euh, On va éviter de gaspiller le piège tout de suite Ok, il y a un vol bidon On va essayer de le ride on Ok, bon, on va le faire rentrer dans l'autre mais avant ça, on va se foutre contre les meilleurs. Une fois. Deux fois, zut, j'ai pas réussi, j'en suis 11 Hop là hey, hey Let's ride Ouh, si on peut toucher, là, sa petite papote. Oh non, non, non, non, non Allez hop 1, 2, 3, 4, bon on va faire euh, directement. Je vous en est sûr de toucher et il faut que je touche absolument sa papate. Alors, euh, non elle est trop haute, je crois pas toucher comme ça. Elle a explosé. Je sais pas ce qui se passe je suis un fou. Ok, il est tombé dans le piège. <rire> Bouine. Il va pas trop tarder à s'enfuir normalement. Vraiment que je fasse attention parce que je suis pas à l'abri de, de me bouffer un coup que je vois pas venir. Que je fasse attention, c'est le même. Hop là. Ouais, c'est ça. Je dis ça et je me le bouffe. Ok, faut que j'essaie de faire ça. Ok, ça va, hit. Ok, il a pu, il a repassé normal. Non, j'ai raté. Allez, pouf C'est un mélange de français et d'anglais, un hein. pouf c'est. Ok, il va s'enfuir. Il boite pas, non, il boite pouf. Je suis plus en mode go le capturer que le tuer parce que je vais galérer comme pas possible et je vais mourir et puis la quête elle se ravinit derrière. Il y a une bouse. Bah alors monsieur, qu qu'est-ce qu que ça veut dire ça en pète Ah je la ramasse. Moi je suis un ragan quand, euh, quand je jouais, et que je. que je commente. Hop là papa, salut Dans les fesses. Oup. Hop là, j'ai dit hop là. Ouais, j'ai exagéré un peu. Il va pas tarder à s'énerver. Garde mes flashs encore parce que quand il va récupérer... Normalement, il devrait être stand derrière. Oula, c'est dans le vide, ça. C'est dans le vide, ça, on reconnaît Ah Voilà, ça s'énerve. Il va pas tarder à récupérer ses points. Voilà. Ok, c'est pas tombé. Vraiment rien hein, c'est gravissime Dans les fesses Ok, là il a fait le 300, je l'ai vu quand même. On va reprendre ça. Hop oh, l'oreille, on s'en bat de peau. Euh, va falloir que je préguise bientôt. Ok, j'ai encore trop lieu haut. Et ça, je, je, je, je sais que je sais pas dans quel sens il le fait! Je suis stressé. En plus, il l'a dans la barbe. Ok. Non, faut que j'aiguise là. Faut que j'aiguise. Ida! Faut que je repasse ma barre à fond Pour les fesses Vous remarquerez qu'on fait beaucoup moins de dégâts quand on frappe dans le derrière du monstre Que sur ses larmes Ok ça va l'euro Hop Méfier. Bon, ok de toute façon il allait le faire de l'autre côté mais comme je sais mal encore identifier Faut que je bouge Ok il a plus de bras Ah il va pas tarder à mourir là il est bleu On est presque On y est presque Allez Je l'avais pas vu venir. Non mais c'est bon là, on se calme. Laissez-moi vivre un petit peu là, j'aimerais juste me soigner. Euh non mais je suis... Ah oui, grau, grau aussi. Euh, Qu'est-ce que je fais Ok, bon d'accord. Ah, oh, ça y est Nous sommes à la fin Il a fallu que je sorte une vidéo pour pouvoir y arriver Bon, je suis mort une fois, d'accord, c'est vrai. Et en plus, ma mort était totalement... Euh, voilà... On viendra pas dessous. Let's go Non mais qu'est-ce que je... Non, je suis n'importe quoi. Je suis n'importe quoi, je vais mourir Haha <rire> Vite à guêpe Je suis là pour prendre ma revanche Et pour éviter de mourir aussi, ça sera cool. Oh Qu'est-ce qui se passe non Bon. Vous savez quoi J'ai la technique ultime. Mais je sais même pas utiliser ça correctement Mec, qu'est-ce que je fais Voilà. Et il est où il est là. <rire> Oh Je vois qu'il y okay. a un J'étais surpris. Je, je l'avais pas vu venir, euh, d'un coup il apparaît sur mon écran. Euh, voilà. Kiki n'aura pas été surpris. <rire> oh mais j'ai oublié de récupérer ça Voilà. Alors, il est dans sa grotte. Si il est dans sa grotte, oui, il est dans sa grotte. Ah, il dort paisiblement. Oh bah ça alors Y'a un piège Oh bah ça alors, on est tranquillisé Oh là là Quest clear Je me demande bien comment j'ai réussi à finir la quête Ah <rire> Misérable petit même, même, même, même mes utros, enfin euh, mes utros, même la fin, je la rate. Oh, dans les bouchouettes, là. Mais dégage, à bouffé mes graines, là. Casse-toi oh, Elle a l'air tellement joyeuse. Bon, euh, on s'en fiche. Euh, comme vous pouvez le voir, je suis pauvre. Hein, voilà, c'est... La crise économique euh, due à Monster Hunter Sunbreak. Euh... Les armes valent cher. Ah, c'était déjà la crise avant mais là ça l'est deux en plus Bref J'aurais bien aimé que le chargement finisse quand je dis bref Voilà Bref Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Je sais vraiment pas comment je vais réussir à monter ça Si euh, si je fais des cuts ou si je laisse la quête en entier, etc. Ou si jamais des moments qui sont rigolos, ou je sais pas quoi, etc. Enfin bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour des lives, bien évidemment, parce que c'est pour ça que j'ai pris une capture card. C'est pas seulement pour faire des vidéos comme ça, mais aussi pour faire des lives. Voilà, des prochaines vidéos sur Yu-Gi-Oh! sortiront bientôt. Vous en faites pas, il y a tout qui est filmé. Faut juste monter derrière et savoir comment introduire ça, parce que c'est super compliqué de se dire qu'on a une communauté qui est 100% de son du coup, il faut. Voilà, salut, tchuss! Wow, je suis vachement excité. Vachement excité. Oh, c'est cool. Moi oh, c'est cool. <rire> Puis il y a mon petit chien là, machin comme ça là. <rire> Et mon petit chat. Là. <rire> euh, il vient de marcher dessus.